Eau chaude, eau pétillante, eau filtrée, vous avez certainement vu cela sur les réseaux. On parle de coqueur avec une invitée. C'est parti. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Très heureux de vous retrouver pour un produit qui est nouvellement installé en magasin. Nous avons une invitée, Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être là. Avec grand plaisir. On a invité Nathalie car on va parler de coqueurs, ces fameux, fameux robinets euh, eau bouillante, eau filtrée, eau pétillante. Il y a plein de fonctions et il y avait tellement à dire que j'ai préféré inviter Nathalie, qu'elle nous parle un peu, qu'elle rassure aussi un peu les gens et expliquer un peu l'histoire de tout cela parce que vous le voyez peut-être pour certains depuis récemment mais ce n'est pas du tout récent comme marque. Nathalie, explique-nous d'abord l'histoire un peu de ces fameux robinets. Il y en a un noir derrière nous et il y a le nouveau modèle qui se trouve ici avec différentes couleurs. Explique-nous d'abord l'histoire un peu de ces fameux robinets. Alors l'histoire de Cooker, elle démarre il y a, il y a plusieurs années, en 1970. Euh, quand un certain monsieur Petri euh, en Hollande travaillait chez Unilever dans le développement des Royco Mini Soupes, je crois que tout le monde aujourd'hui connaît les Royco Mini Soupes, et il s'était dit génial, on a produit, hein. ouais. <rire> génial, <rire> les soupes instantanées ça existe, mais par contre on doit toujours attendre que notre bouloir ait fait bouillir de l'eau pour pouvoir se la servir. Puis il s'est dit mais ça n'existe pas encore euh, un robinet qui donne instantanément de l'eau bouillante. Et donc de là est venue euh, l'idée de créer les robinets cookers. Et quelques années plus tard, donc quand il a quitté son job chez une lever et son fils l'a rejoint dans sa cave à Rotterdam, euh, est sorti le premier mitigeur donnant uniquement de l'eau bouillante. Oui, c'était que ça au début, hein, on oui, est bien d'accord. que ça, uniquement de l'eau bouillante qui venait se placer à côté de son mitigeur d'eau courante, eau chaude, eau froide et qui donnait juste de l'eau à 100 degrés. Et forcément, à travers les aînés, ça a évolué. Et aujourd'hui, Cooker est devenu un mitigeur qui vous donne donc instantanément de l'eau bouillante à 100 degrés, de l'eau pétillante et de l'eau filtrée réfrigérée. Voilà, donc il n'y a, y a, a pas que ça. Alors, il euh, n'y a pas que la soupe instantanée, parce que, je vais donner un peu l'exemple, ma, ma femme boit du, comment, du café instantané, voilà, du Nescafé. Voilà, c'est incroyable, mais c'est vrai. Et donc effectivement, on se sert, on l'a installé nouvellement en magasin. C'est pour ça que je le disais en début de vidéo. On sait vraiment avoir de l'eau chaude en permanence. Vous mettez votre café instantané, vous avez de l'eau bouillante et ça part. Mais il n'y a pas que ça. On va d'abord distinguer. On va d'abord vous montrer un peu comment fonctionne ce petit robinet avant de vous expliquer différents modèles. Parce qu'on a mis ici le plus complet. Tout à fait. Le combi plus avec eau pétillante. Et donc, on va vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Donc nous avons installé ici le Combi Plus. On va d'abord montrer ce qu'il sait faire et montrer qu'il y a également d'autres modèles. Et on ira également vous montrer l'installation. Alors pas celui de l'eau bouillante parce que ça, elle est assez connue, mais le cube en fait. Hein, ça fait. Donc explique-nous d'abord ce que ce robinet peut faire. Alors bah d'abord, comme un, un robinet classique, il s'utilise simplement l'eau froide et l'eau chaude. Et ensuite, quand on veut utiliser une des trois fonctions, l'eau bouillante, l'eau filtrée ou l'eau pétillante, on va uniquement utiliser le bouton poussoir que vous voyez sur le dessus. Alors, activer l'eau bouillante, il y a une sécurité forcément pour les enfants. Pour l'activer, il faut appuyer deux fois sur le bouton, donc un, deux, et puis on tourne. Et là vous avez instantanément de l'eau à 100 degrés. Voilà. Cooker distingue bien eau bouillante et eau chaude. Hein. Tout à fait. Voilà, donc ouais. on a bien deux types d'eau chaude dans les robinets. Hein. Exactement, et d'ailleurs l'eau courante ne passe pas dans le même tuyau que euh, l'eau bouillante. Donc on pourrait faire du thé noir, du thé blanc, etc. directement dedans. Tout à fait. Alors pour ceux qui nous suivent et qui vont nous lire un commentaire que c'est trop chaud pour du thé vert, ben bah faites-la refroidir <rire> ou achetez une bouloire qui fait des sélecteurs de température. Mais je vois déjà les commentaires, donc voilà, je préfère le dire. Donc ça, on sait directement faire du thé dedans. Je veux juste montrer un truc avant que tu continues dessus. Quand vous faites de l'eau bouillante. voilà, Je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est isolé. Et l'évier ne risque rien, il n'y a pas trop de soucis. Non, il n'y a pas de soucis pour l'évier. Euh, alors maintenant qu'on a vu l'eau bouillante, on peut voir comment fonctionne l'eau euh, filtrée, réfrigérée. Donc c'est toujours le même bouton qu'on va utiliser, sauf qu'au lieu de l'appuyer deux fois, on va l'appuyer une seule fois. Donc on appuie, on maintient et ensuite on tourne. Là, vous avez de l'eau filtrée et elle est réfrigérée à 6 degrés donc comme si ça sortait de votre frigo. Et okay, ça, ça vient du cube en fait Et ça, ça vient du système cube, tout à fait. On va essayer pour l'eau pétillante maintenant. Donc c'est exactement le même bouton, sauf que la différence entre l'eau plate et l'eau pétillante, c'est la rapidité à laquelle on tourne le bouton. Donc pour l'eau pétillante, on tourne et on... Voilà, on appuie, on tourne directement. C'est normal qu'elle mette un petit peu de temps à la fin Tout à fait. Heure. En fait, il écoule ce qui reste comme gaz dans le tuyau afin que si après vous vous servez de l'eau plate, elle soit directement plate et qu'il n'y ait plus de bulles euh, dedans. Elle pétit bien. On pourrait la comparer à, à une, une spa Marie-Henriette, un truc comme ça je sais pas si Une, je une brue, nous on dit une habituellement une brue, oui. Alors, les particularités de ce robinet-ci, euh, il a également une douchette Oui. Ok. Voilà, ce qui est assez rare quand même. Est-ce qu'on peut se servir de l'eau bouillante quand on a la douchette Non, bon, alors on peut faire le test. Hein. Si, je, si je la sors et je tente l'eau bouillante, il n'y a rien qui se passe. Donc, voilà. Donc, il y a des sécurités. Si un enfant veut essayer de se servir de l'eau bouillante, à un moment donné, ça va s'arrêter. Oui. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas de risque non plus. Oui, est-ce qu'il y a un risque de se brûler Donc, on allume l'eau bouillante et on glisse... Ouais, j'ai pas allumé l'eau bouillante, pardon. C'est la preuve hein, qu'il faut quand même réfléchir avant voilà. d'activer. La seule façon de se brûler, c'est d'allumer l'eau bouillante, de mettre sa main en dessous. Maintenant, avant, il fallait mettre un deuxième robinet, si je me rappelle Tout à bien. fait. Il fallait donc deux, deux trous dans votre plan de travail. Euh, Les twin taps. Les exactement. twin taps, exactement. Mais ce que j'aime bien aussi préciser au niveau de l'eau bouillante, si par malheur, un enfant devrait quand même activer euh, l'eau bouillante et mettre sa main en dessous, lorsqu'on l'active l'eau bouillante, je vais vous le montrer. Il y a des bulles d'air qui passent. C'est d'ailleurs le bruit que vous entendez. Et grâce à ça, si vous passez votre doigt, oui, c'est chaud, mais vous n'allez pas être brûlé. Parce que justement... Grâce à ces bulles d'air qui passent, ben, voilà, c'est chaud, mais vous ne serez jamais brûlé à, à, à, à un premier, deux ou troisième degré. Ça, c'est l'avantage aussi du cooker. Donc, on est ici dans la partie bureau. On a fait un petit accès. Le chauffe-eau sous pression et je précise bien sous pression, vous comprendrez pourquoi, Nathalie fera un petit chapitre après. La véritable nouveauté, on l'a mise dans une partie de nos bureaux pour que vous puissiez le voir, c'est ce fameux cube. Explique-nous un petit peu. Alors le cube, euh, c'est en fait comme si c'était un petit frigo qu'on installait, donc là dedans est maintenu de l'eau à 6 degrés euh, et qui est muni d'un filtre que vous voyez sur la droite, c'est un filtre à base de charbon actif et fibres creuses. Donc qu'est-ce que ça, ça retire Ça retire tout ce qui reste comme bactéries, euh, tout ce qui reste comme grains de sable. Euh, ça va aussi donc... Euh, c'est deux types de filtres hein. Oui, c'est les deux en un. C'est un, un filtre donc à char... charbon actif et fibre gueule. Donc en gros, ça va en fait neutraliser le goût de l'eau et enlever tout ce qui est mauvaise odeur. Euh, donc voilà, c'est surtout intéressant aussi pour les gens qui vivent en ville et qui ont parfois un goût de chlore. Euh, ça va vraiment neutraliser ce goût et euh, du coup, vous pourrez la boire et elle sera très très bonne. Voilà. Donc on est ici, c'est... Donc voilà, on a les filtres qui sont, on va les montrer, hein, assez, donc filtre à charbon actif et HF Holofiber donc c'est on a en fait ces deux types de filtres ça on doit commander ça où on peut commander ça chez nous Non ça se commande sur le webshop de Cooker donc, donc voilà. ouais. <rire> <rire> ça se commande donc sur, notre, sur notre site web c'est assez simple le client il suffit d'aller sur le, le site de Cooker il crée son compte client et à ce moment là euh, il peut commander donc ses filtres ainsi que ses bonbonnes de CO2 voilà, ça, c'est les bonbonnes de CO2. Ça ressemble étrangement à une marque bien connue euh, chez nous. Est ce que c'est la même chose en fait euh... Alors, le, le principe oui. est le même, mais par contre, vous ne seriez pas euh, branché une autre bonbonne euh, à part celle de Cooker sur votre appareil parce que l'embout, la tête n'est pas la même. Donc on cite le nom SodaStream. On a sa bouteille de SodaStream, on ne peut pas les brancher sur Cooker. Non, vous pouvez essayer. Ça ne fonctionnera pas. <rire> D'accord. OK, donc ça, c'est la véritable c'est la véritable no nouveauté que vous avez chez vous. C'est de pouvoir effectivement, avec le même robinet, combiner de l'eau de ville, chaude froide. Froide, oui. Euh, Combiner de l'eau filtrée, Tout à fait. de l'eau pétillante et de l'eau bouillante filtrée. Aussi, oui. Voilà, parce que donc l'eau bouillante passe également par ce filtre-ci. Non. L'eau bouillante, euh, euh, en fait, dans le réservoir d'eau euh, bouillante, il y a aussi un filtre à base de charbon actif. Qui ne doit euh, pas être changé. Qui doit être changé lors de l'entretien de son réservoir d'eau bouillante. Sachez, on en parlera peut-être On en parlera après. juste après alors. Encore deux petits trucs. Combien de temps on dure avec un filtre, euh, à, à, un filtre à eau D'accord, alors le filtre il est valable 12 mois euh, et donc comme, comme je l'ai montré il sera indiqué sur l'écran une fois que vous avez écoulé les 12 mois, l'appareil va aussi euh, émettre un signal sonore, donc il va émettre va un espèce de bip et à ce moment là il suffira de regarder sur l'écran et il sera indiqué que vous devez le changer et pour le, pour le CO2 non ça malheureusement il n'y a pas de signal mais vous allez le remarquer au moment où vous allez vouloir prendre de l'eau il de gaz et on ne sait pas le voir sur le robinet ça. non il n'est pas marqué sur le robinet okay. euh, normalement l'installation de ceci se met tout sous le même meuble, on peut les, les détacher, les mettre un peu plus loin avec une limite effectivement ça se met toujours de manière verticale comme ça on peut pas les coucher ni le chauffe-eau, ni, ni le combi, ni le cube, ni, enfin, ni le chauffe-eau ni, ni le cube mais on peut les prolonger mais avec une certaine limite on peut pas mettre 5 mètres de tuyau pour avoir tout cela petite particularité ici que tu voulais nous montrer donc ça c'est la boîte qu'on reçoit pour ces CO2 tout à fait donc ça arrive comme ça chez vous à la maison euh, et une fois que vos quatre bonbonnes de CO2 sont vides il suffit simplement de les remettre dans la boîte et tirer donc ici le label Hop, voilà, et en fait, simplement, sur le retour de l'étiquette, voilà, là, vous avez euh, le retour vers l'envoyeur. Donc, il suffit de la décoller, vous la recollez sur l'emballage et vous la déposez dans un point biposte. Voilà, et ça nous revient et c'est gratuit. Pas enfin, c'est gratuit, c'est <rire> gratuit. <rire> Qui peut faire l'entretien du chauffe-eau sous pression chez Cooker, parce qu'il euh, y a une petite astuce chez vous. Oui, en fait, chez nous, il y a trois possibilités au niveau de l'entretien. Ne pas l'entretenir et en acheter à nouveau. <rire> Aussi, c'est une possibilité. Euh, la première possibilité, je pense la plus simple, c'est de faire appel à un technicien de chez Cooker. Donc, vous appelez tout simplement le numéro euh, global et nous, on va vous envoyer un technicien qui vient faire l'entretien. Et ça, c'est payant hein. Ça c'est payant. Alors, le, je, je peux parler des prix si vous voulez. Non parce que ça va changer, on ne sait pas quand est-ce que la vidéo sera voilà. vue, donc voilà, ils disent les prix quand on téléphone là-bas. Ok, voilà, parfait. Et donc euh, à ce moment-là, le, le technicien vient chez soi, l'avantage c'est que ça vous redonne de nouveau un an de garantie sur le réservoir. Euh, ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, si vous êtes assez manuel, vous pouvez commander un kit d'entretien vous-même sur notre site internet. Euh, et donc ça arrive euh, par la poste et avec tout un manuel euh, pour expliquer comment changer donc, le filtre à l'intérieur et la résistance. Voilà. Et troisième possibilité qui existe depuis janvier chez nous, c'est 2022, euh, ouais, voilà, 2022 C'est on oublie de devoir faire un entretien, hein, ça peut arriver à tout le monde. Et à ce moment-là, on se dit bah, ça fait 7, 8, 9, 10 ans et bon, le réservoir est complètement foutu. À ce moment-là, en vous pouvez simplement sur le site internet commander un, un réservoir reconditionné et donc vous le commandez en fonction de votre numéro de série, vous allez en recevoir un nouveau reconditionné. Il suffit de débrancher votre ancien réservoir, de nous le renvoyer, et à ce moment-là, vous avez de nouveau deux ans de garantie sur votre réservoir reconditionné. Ça, c'est pour le combi, et le cube, est-ce qu'on doit l'entretenir Alors, le cube, il suffit juste de changer les bonbonnes de CO2 et... Et le filtre, et c'est tout Oui. Ouais. Ok. Maintenant, au niveau de la place que ça prend. Alors ici, c'est pour ça qu'on l'a mis d'ailleurs à deux endroits différents, parce qu'on a un meuble sous-évier à tiroir, alors, je le dis très clairement, si vous souhaitez un meuble sous-évier à tiroir et placer une installation avec de l'eau bouillante, etc., c'est presque impossible. On devrait vous défoncer tous vos tiroirs, en tout cas vous les faire plus petits. Donc, considérons qu'il faut en tout cas un meuble avec une porte. Quel est l'espace la largeur minimum d'un meuble avec une porte pour avoir un combi et un cube Alors, idéalement, il faut un meuble de minimum 60 sur 60 cm. Là-dedans, on peut facilement aller placer les deux éléments. Plus petit que ça, ça devient compliqué. Parce qu'il faut placer le siphon, il y a la cuve de lévier. Ouais. Oublions aussi de le fait dans un meuble de 60 de mettre une poubelle. Hein. C'est-à-dire que si on a les deux, les deux appareils, cube et combi, et le siphon, oui, le meuble est, est, est rempli. Hein. C'est tout, vous ouais. pouvez éventuellement mettre encore une petite éponge, et une... Voilà. mais ça s'arrêtera là. <rire> ça <s 'arrête. rire> Donc ça c'est ce qu'on a besoin. Après on peut avoir des meubles de 60, de 80 et de 90 cm, voire plus si vous avez envie, mais on conseille avec des portes. Merci beaucoup Nathalie. Avec grand plaisir. D'avoir fait cet, cet énorme débat au niveau de Cokeur. On voulait le dire parce que simplement, c'est bien de montrer ce genre de robinet. Ce sont des robinets qui ont un certain prix. Il y a plusieurs prix, mais on voulait en tout cas être complet, que vous, que vous puissiez faire votre choix, votre idée et savoir exactement où vous allez parce que c'est un réel investissement dans votre cuisine. Ça peut vous aider, mais au moins vous êtes au courant de tout avant de vous décider. N'hésitez pas à nous rendre visite notre, euh, en magasin. Vous avez toutes nos équipes qui s'y connaissent. Vous avez le robinet en démonstration, notre site de vente en ligne, tous nos réseaux sociaux. Merci. Merci encore Nathalie d'être venue. Avec grand plaisir. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao